Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne prophétique influence. Je continue et termine cette série sur la louange et l'adoration prophétique. Et je voudrais commencer par rappeler le point de base à comprendre et à saisir impérativement. La louange et l'adoration prophétique prennent leur source et leur origine dans la personne de Dieu lui-même. La louange et l'adoration prophétique ne démarrent jamais dans le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme répond au mouvement d'adoration que Dieu va initier. Et ce mouvement d'adoration, c'est la respiration même de Dieu. Dieu, assis sur le trône, par sa respiration, va comme produire des, des ondes, des séries de vagues qui vont traverser les cieux et la terre et emporter, euh, comment dire ça, traverser, transporter, entraîner avec elles toutes les créatures et toute la création dans un mouvement dynamique d'adoration et de louange. Voilà pourquoi nous devons bien saisir que Dieu est toujours à l'initiative de notre louange. C'est lui qui allume le feu et nous y répondons. On voit ça très clairement dans le livre de l'Apocalypse avec les différents cultes célestes qui ne sont pas simplement des temps de louange et d'adoration, mais qui marquent l'histoire. Et nous voyons que cette louange a lieu devant le trône, qu'elle est spirituelle et qu'elle est céleste, mais qu'elle a pour Fonction entre autres de provoquer une réponse dans la louange et l'adoration de la part de la terre et des créatures il y a donc le ciel qui initie et qui interroge dans l'attente d'une réponse de la terre c'est très important de comprendre ça parce que si nous saisissons cette réalité spirituelle. Cette réalité spirituelle vient rencontrer le naturel. Et c'est en Christ que les cieux et la terre se rejoignent. Le Seigneur est la jonction entre le ciel et la terre. Son corps physique est vivant dans le ciel. Il est ressuscité. Son corps ressuscité, avec les marques dans ses mains, dans ses pieds, sur son côté, les, les, les stigmates de la croix sont là, bien que ressuscité. Il y a donc une entrée du naturel dans le spirituel et une irruption du spirituel dans le naturel. Voilà pourquoi, pendant la louange, nous devons, nous devons, je, je, ce n'est pas une obligation, mais si nous savons qui nous sommes en tant qu'enfant de Dieu, il est de notre devoir de nous attendre à des guérisons, des délivrances, des conversions, des miracles, des signes et des prodiges pendant les temps de louange et d'adoration. Voilà qui met en relief la, la louange, l'adoration et qui désincarcère cet aspect de notre relation avec Dieu au simple domaine de la musicalité et des chants. La louange et l'adoration dépassent de très loin tout ça. Et je dirais même que toute expression artistique a sa place dans la louange et l'adoration prophétique. Peinture, danse, euh, etc. On en arrive maintenant à un autre point très très important. La nuance et les différences, claires et nettes, entre la louange et l'adoration. On peut dire que dans le langage courant, on ne fait pas forcément... La nuance, mais il y en a une, le Seigneur Jésus-Christ va dire que le Père cherche des adorateurs, qu'il l'adore en esprit et en vérité. Le Seigneur ne cherche pas des gens qui le louent. il ne cherche pas des louangeurs. Dieu le Père cherche des adorateurs et pour être très clair, la louange est une expression qui va impacter l'atmosphère autour de moi tandis que l'adoration est une action qui va impacter mon environnement immédiat et naturel. Il y a donc une chose très importante à comprendre, c'est que ce qui me qualifie, ce n'est pas ma louange, mais mon adoration. Ce qui revient à dire que pour pouvoir louer le Seigneur, je dois avant tout être un adorateur. Il y a donc, je dirais, comme deux, deux couches dans le domaine de la louange et l'adoration. Premièrement, qui je suis Ce que je suis, c'est un adorateur. Parce que je suis connecté au Seigneur Jésus, parce que j'ai foi en lui, parce que le Saint-Esprit a donné vie à mon esprit et que mes, mes fautes, mes péchés ont été couverts par son sang et que je suis racheté. De par ma relation avec le Seigneur, je deviens un adorateur. Peu importe si je, sais, je ne sais pas chanter, si je ne sais pas jouer d'un instrument, si je ne sais pas peindre ou quoi que ce soit, je suis dans mon être un adorateur. Ma relation avec le Seigneur par le Saint-Esprit fait de moi un adorateur spirituel. C'est très important de comprendre cela parce que la louange provient du cœur de l'adorateur. La louange est l'expression variée du cœur qui adore le Seigneur. Et c'est là qu'on peut aller encore beaucoup plus loin et comprendre que je peux louer le Seigneur de différentes manières, mais mon adoration ne se limite pas à une action. L'adoration est un mode de vie. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire tout ce que vous faites, faites le comme pour le Seigneur. Il y a donc cette réalité que ma vie est une vie d'adoration. Tout ce que je fais dans mon travail, dans ma famille, avec mes amis, vis-à-vis -vis de mes ennemis, vis-à-vis -vis des gens que je ne connais pas. Tout ce que je fais du matin au soir est un témoignage de l'adoration que j'ai vis-à-vis du Seigneur et cette adoration est nourrie et allumée et rallumée par le Seigneur lui-même dans ma relation avec lui. Voilà pourquoi que nous soyons en, en grand groupe, en petit groupe ou tout seul chez soi, dans nos cultes personnels, dans nos temps de prière, il y a forcément un moment où. Le, le, nous sentons le Seigneur souffler sur les braises dans nos cœurs et un feu d'adoration démarre. Et lorsque ce feu commence à bouillonner en moi, la louange monte d'une manière ou d'une autre. La créativité pour exprimer cette louange se manifeste. Voilà qui réinscrit l'être humain dans sa relation avec le Seigneur, l'être humain en Christ, dans une dimension d'adoration qui dépasse, je dirais, le, le, le, les limites de l'espace, mais aussi du temps. Nous, nous ne sommes pas limités à un, un temps donné, comme bien souvent dans nos réunions, en tout cas dans les milieux évangéliques, il y a un temps pour la louange et après ça s'arrête. Et C'est comme s'il y avait des cassures entre chaque étape. Mais en réalité, dans le ciel, il y a une louange. Qui se déroule dans le ciel. Et je veux vraiment vous inviter à penser à ça. Voilà pourquoi je fais souvent référence au livre de l'Apocalypse et à ses cultes dans le ciel, qui marquent des temps, qui marquent l'histoire de l'Église et des enfants de Dieu. Il y a donc la, la nécessité de prendre conscience que lorsque je vais louer Dieu, parce que je suis un adorateur, je participe à une louange qui dépasse le temps et l'espace et qui a lieu en réalité, en esprit et en vérité devant le trône du Seigneur. Je vous invite vraiment à creuser ces choses par la prière, par la louange et l'adoration et à interroger le Seigneur et à demander une révélation pratique de la part du Saint Esprit à ce sujet. J'aimerais que vous puissiez me dire en commentaire si c'est des choses que vous vivez déjà. Et quel est le moyen d'expression, le mode d'expression de votre louange préférée devant le Seigneur Est-ce que c'est la peinture Est-ce que c'est le chant Est-ce que c'est un instrument Est-ce que c'est autre chose Mais nous comprenons que nous adorons le Seigneur, simplement en souriant à notre prochain. C'est un acte d'adoration. Il faut penser, si nous sommes nés de nouveau, il faut penser que notre vie ne nous appartient plus, mais que notre vie est un témoignage, bien sûr, envers les autres, mais un témoignage envers le Seigneur de notre reconnaissance. Parce que, quelles que soient les circonstances, nous pouvons nous réjouir parce que nous sommes sauvés, nous avons en nous une joie ineffable, qui ne dépend pas réellement des circonstances. On peut être attristé, mais personne ne peut te retirer la joie que le Seigneur a déposée dans ton cœur, lorsque le salut est rentré dans ta vie et ce salut, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ et je vous invite vraiment à louer le Seigneur. Si vous vivez quelque chose de difficile, que votre cœur, vos émotions sont tout l'inverse d'un désir de louer Dieu, je vous invite à prendre cinq minutes et à dire Seigneur, comme l'a dit David, que mon âme te loue, que mon âme bénisse l'Éternel. Il y avait chez David une volonté de bénir l'éternel en tout temps. Et je vous invite à cause de ce que signifie réellement la grâce qui nous est faite de pouvoir participer à une louange qui nous dépasse en tout temps et en tout lieu. Je vous invite vraiment à louer le Seigneur et à faire ce pas de foi dans la louange et l'adoration que le Seigneur vous bénisse, je voudrais euh, juste dire une chose. Derrière moi se trouve un tableau. Ce tableau a été fait par une, une sœur en Christ de Belgique, une artiste peintre. Je vais mettre son lien dans la description, vous pouvez aller la soutenir. Elle fait des, des œuvres très inspirées. Et pour moi, c'est un exemple de louange prophétique. Peindre un tableau, peindre un tableau pendant un message, peindre un tableau pendant un temps de louange. Je pense que nous allons rentrer dans ces choses de plus en plus dans nos réunions et que et je vous invite chez vous à rentrer dans cette dimension pendant que vous peignez, si c'est euh, la peinture, la danse ou autre, quel que soit le vecteur, connectez le, le, le moyen d'expression que vous aimez à la louange et vous allez être surpris de ce que Dieu va faire. Je vous remercie, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et que Dieu vous bénisse.